Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce cours Halo News Aujourd'hui une excellente nouvelle puisque vous n'êtes pas sans savoir que Halo Infinite a déjà connu deux week-ends de test. Des previews techniques visant d'une part à voir comment le jeu tourne pour 343 Industries, mais aussi le moyen de permettre aux sélectionnés du programme Halo Insider de pouvoir faire des retours pour améliorer le jeu final qui doit sortir le 8 décembre de cette année. Mais vous n'aurez pas besoin d'attendre cette date pour pouvoir tester Halo Infinite ou du moins son multijoueur puisqu'un troisième week-end ouvre ses portes et permet à tout possesseur de Xbox One ou de Xbox Series de pouvoir y accéder. Ce week-end, c'est Halo Infinite pour tous Il vous suffit de télécharger le Xbox Insider Hub depuis votre Xbox. Ce dernier vous donnera accès au téléchargement de Halo Infinite Insider, avec lequel vous allez pouvoir jouer et tester le BTB de Halo Infinite prévu pour ce week-end. Pas de panique pour les possesseurs de PC vous pourrez vous aussi rejoindre le flight test de ce week-end. Les inscrits au programme Insider auront reçu dans leur boîte mail un code AMI à utiliser sur Halo Weapon qui vous donnera accès à la preview technique de Halo Infinite sur tous les supports possibles, dont le PC. Pour rappel, le flight test de Halo Infinite est d'ores et déjà ouvert et se clôturera lundi à 19h. Pour autant, vous ne pourrez accéder au mode multijoueur en ligne qu'entre 19h et 23h dès ce soir, vendredi 1er octobre et dans la nuit de 2h à 6h. Le reste du temps, vous aurez accès au mode Academy vous offrant un entraînement avec des bots pour tester les maps, les armes et pourquoi pas la réactivité des bots. N'hésitez donc pas à allumer votre console ce week-end pour pouvoir tester Halo Infinite. Par ailleurs, pour un total de 10 games joués lors de ce week-end sur le flight test de Halo Infinite, 343 Industries vous offrira un emblème exclusif pour le jeu final. Alors, plus aucune raison de ne pas y aller Go Spartan, on se retrouve sur le flight test. N'oubliez pas que nous serons en direct sur Twitch durant tout le week-end pour partager ça avec vous. Partagez l'info autour de vous pour qu'un maximum de joueurs aient la chance de pouvoir tester Halo Infinite et se faire une idée du Halo qu'on a le plus attendu. On se retrouve très vite, passez un excellent week-end et surtout, vive Halo!